J'ai lu une nouvelle étude sur les souris. Non, mais c'est dingue, hein, le nombre d'études qu'on fait sur les souris. Mais on n'a jamais fait d'études pour leur demander ce qu'elles pensent de ça, hein, les souris Non, mais moi, je suis pour la liberté d'expression de la souris. Tiens, je vais faire une pétition, je vais la mettre sur les réseaux sociaux, ça, ça marche. Hein Et pourquoi une souris Et pourquoi pas un kangourou hein Un kangourou, ça a une poche, là C'est un peu différent, quand même pourquoi pas d'hippopotame Y a quoi d'hippopotame C'est gros hein, Alors ça, ça rentre pas dans le labo, hein Une cage d'hippopotame, ça, ça, ça, c'est imposant hein. Alors que les petites souris le... Je, je comprends pas, hein. Ça me dépasse Je comprends pas.